Là il est du coup 3h30 et je pense que je vais aller me promener un petit peu, faire 2-3 attractions et j'ai mon fast-pass -fast Winnie Lourdes à 4h30. Et donc là on est dans le château, comme je voulais vous montrer un petit peu. Alors à l'intérieur c'est un restaurant donc il ne faut pas monter, contrairement à Disneyland Paris. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut y voir. Il je suis pas très disneyienne euh, sur l'histoire de Sandrillon. dans cette attraction, c'est que tout est en intérieur en fait, la devanture est pas très très belle et tout, et vous allez voir qu'à l'intérieur c'est un peu aussi esprit entrepôt quoi Je l'avais testé, elle avait buggé. Donc là, c'est un passe-passe plus et on y va. Oui <rire> nilonso c'est toujours aussi sympa Là je vais aller au village de Belle Faire un petit tour dans les boutiques Puisque ça y est j'ai fini les fast-pass Donc là on est dans la partie un petit peu française De New Fantasyland Donc là on a la, la taverne de Gaston On vient de passer le restaurant Bio -Orguest. Et l'attraction de la Belle et la Bête Et moi ce qui m'intéresse C'est la boutique Village Gifts Regardez-moi ces absolues merveille. C'est beaucoup trop joli, non Est-ce que ça nécessite un quelconque comme mon père <rire> Je pense que le prochain haul va vraiment être <rire> fou, ça je ne dis rien. Alors je viens sortir du train du coup c'était bien reposant, rien de très spécial, il n'y avait pas grand chose dans les décors mais au moins je me suis bien reposée et en sortant du coup je suis tombée sur la parade movie de chez Kit. Euh, Grosse surprise, je m'y attendais pas mais du coup j'avais une très bonne place Et la bonne surprise c'est qu'ils ont changé les personnages depuis 2016 Donc moi j'avais eu notamment Phineas et Faible Là il y avait les indestructibles et surtout Nick et Judy de Zootopie que j'ai jamais vu en personnage donc euh, trop trop contente là c'est ma fin de journée, donc je vais aller faire quelques boutiques sur Main Street et rentrer à mon hôtel. Donc là c'est là qu'on peut rencontrer Fée Clochette et Mickey qui parlent. et moi je vais me diriger plutôt vers les boutiques de Main Street. Donc là on est sur une première boutique spéciale pour les oreilles de Mickey, Mini et les chapeaux. C'est un truc de fou. Et là vous avez le concept du coup des... Les oreilles interchangeables avec les nœuds et il y en a plein qui sont trop beaux et j'hésite à craquer perso voilà je vous fais découvrir en même temps que moi mais alors là franchement euh, autant vous dire que la boutique de confiserie euh, de main street à disneyland paris c'est ricky qui est euh, à côté hein. waouh énorme Énorme ici. Et on les voit même préparer et tout. Trop trop beau. Ça va que je suis pas gourmande, en sucre parce que franchement, il euh, y a de quoi prendre 5 kilos rien qu'en les regardant. Alors là, c'est une boutique un peu plus euh, collectionneur. Mais alors regardez-moi encore cette euh, mise en scène, cette beauté. Oh, mon dieu, ça c'est beaucoup trop joli. J'adore. Et là vraiment euh, c'est juste magnifique. Magnifique. Mais oui, j'en prends plein les yeux, c'est trop beau. Toutes les figurines et tout. Mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'étais pas du tout préparée. Euh, je savais que ceci existait. Mais euh, là, ça, c'est mon paradis en fait. Donc vous avez ici les sacs Daniel Nicole. Je fond. Ils sont beaucoup trop beaux. Oh, vous sentez la radia shopping là, arrivée Vous la sentez Moi, oui. Waouh Waouh Waouh Waouh Waouh wow, wow. Non mais et puis les robes. Oh là là là là là là la beauté oh. Non mais comprenez-moi, s'il vous plaît. Enfin, waouh n'a pas ça chez nous sérieusement je suis en train de faire un blocage sur cette beauté les gars je pense que je vais acheter un truc c'est obligé je peux pas ne pas acheter enfin genre vous me comprenez pas vrai c'est il y a trop de choix il y a trop de choix et mon portefeuille est pas assez fort pour résister à tout ça alors là on passe à un tout autre, autre type de délire hein. c'est tout ce qui est figurine en cristal mais là encore regardez moi la taille non pas d'une mais de deux boutiques en fait enfin... <rire> C'est... impressionnant Et ça brille comme ça partout Je pense que ma vidéo s'appellera Ce que je n'ai miraculeusement pas acheté à Walt Disney World Parce que franchement, il y a tellement de choses là que je... Que je... Oh mon dieu Mais please Sérieusement et toutes ces chaussettes là. Bon, par contre, le fait que ce soit à côté des Crocs, c'est un crime contre l'humanité. Mais il y a trop de belles paires en fait. Enfin, genre le Cheshire Cat et tout. Oh, Simple et grincheux, j'adore. des boutiques est je vous ai emmené avec moi, j'ai encore fait des achats, euh, vous allez très vite découvrir pourquoi, mais j'ai envie de rester un alien toute ma vie. Mais vous découvrir ça dans les prochains vlogs, je pense dans 2 ou 3 jours. Comme vous pouvez le voir, j'ai totalement cramé sur les bras et ça fait bien bien mal, surtout que le tatouage a pris cher lui aussi. Je crois que j'ai un début de... de coup de soleil sur le nez aussi, On aime beaucoup, mais si je suis rouge et crevisse dans les prochains vlogs, vous saurez pourquoi. Alors petit bilan de cette journée, alors j'ai l'impression d'avoir fait énormément de choses et d'un côté non, il est 6h30, 7h mais c'est vrai que j'ai le décalage horaire dans la tronche, je suis quand même bien crevée et je préfère ne pas faire trop de choses aujourd'hui pour être en forme pour les prochains jours, sachant que demain soir par exemple bah, je vais rester sur les parcs beaucoup plus tard comme vous allez pouvoir le voir et du coup en rentrant je pense que je vais monter le vlog et aller faire un tour à la piscine de mon hôtel, d'ailleurs je vais vous faire découvrir l'extérieur de mon hôtel puisque vous n'avez pas encore vu ça. J'ai beaucoup aimé cette journée, beaucoup de magie de nostalgie d'un côté de revenir ici et je me sens extrêmement chanceuse d'avoir la chance de revenir à Walt Disney World parce que quand j'y suis allée il y a deux ans, honnêtement, j'étais persuadée que je ne reviendrai pas ce qui est quand même assez ouf. J'ai fait encore plein d'achats, J'ai redécouvert l'appareil festival Fantasy parce que la première fois que je l'avais vue, j'étais pas du tout bien placée et là c'est vrai que j'ai une place parfaite, c'est génial. J'ai pas fait énormément d'attractions comme vous avez pu voir mais j'ai quand même vécu plein plein de choses et j'espère que ce premier ou ces deux premiers vlogs vous auront plu puisque je sais pas encore comment je vais découper ça Et euh, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces en l'air à dire ce que vous en avez pensé euh, à me dire ce que vous attendez de la suite Et en attendant la prochaine vidéo Moi je vous fais plein d'énormes bisous bisous bisous Bon, première attraction de la journée Vu qu'il n'y a que 5 minutes d'attente L'attraction euh, De mille et une pattes Je suis en direction de mon attraction fétiche Pour laquelle il un pas de passe Il s'agit du Kilimanjaro Safari Et donc on va découvrir les animaux Durant ce périple d'étroits